La grande nouveauté pour moi, euh, et qui m'a fait aussi passer de la médecine générale à la médecine du travail, c'était la possibilité de travailler en équipe. C'est-à-dire que même si tu es en cabinet de groupe, malgré tout, tu es tout seul. Alors tu as un réseau de correspondants, mais tu es quand même tout seul à travailler. Et pouvoir faire euh, une action collective, animer une équipe avec une infirmière santé-travail, une conseillère en prévention, disposer de supports sur les ergonomes, les toxicologues, etc., et animer cette équipe, lui permettre de, de progresser, de travailler ensemble, de pouvoir déléguer, de pouvoir superviser et lancer différents projets, je trouve ça très très intéressant, c'est vraiment une grande spécificité de l'équipe pluridisciplinaire en santé-travail. Moi j'aime beaucoup euh, lâcher la bride, laisser mon équipe euh, prendre des initiatives, travailler, mais en l'encadrant, en l'aidant, en surtout euh, pas les laisser se en difficulté. Notre équipe est composée d'une assistante d'équipe pluridisciplinaire qui a un rôle d'organisation, celle qui chapeaute un peu tout le monde, qui organise nos plannings, la prise de rendez-vous. Après, il y a Richard, la médecin du travail, donc il y a moi, l'infirmière santé de travail, puis il y a la conseillère en prévention. On est tous complémentaires. Moi, je vais avoir plus un aspect paramédical, un œil paramédical. Alors bien qu'on a des actions communes, on va tous les deux sur le terrain, on fait des études de poste, on fait des fiches d'entreprise, elle, elle va avoir un œil un peu plus technique, donc dans la connaissance bah, de l'environnement, des matériaux, euh, du coup, on est euh, très complémentaires. Moi, j'ajouterais que, la, à l'instar de la médecine de ville, la connaissance, elle est plus individuelle. La connaissance, elle, maintenant, elle est sur Internet, elle est dans les expertises, dans les, les consensus, dans plein de choses. Et... Euh, de la même manière, donc le médecin du travail n'est plus à même aujourd'hui de connaître l'intégralité, même s'il les connaît, mais il n'est pas dans le détail. Il ne peut pas tout connaître sur tous les risques, sur toutes les, les, les problématiques. Et associer des compétences différentes, euh, des formations différentes, c'est toujours enrichissant pour moi. Et moi, je pense avoir l'humilité de dire qu'effectivement, il y a des domaines où toi, en tant qu'infirmière, sais plus que moi. Il y a des domaines où la conseillère en prévention, c'est plus que moi. Ou sur l'organisation, notre secrétaire peut nous apporter aussi euh, de la richesse ou une meilleure pratique. Donc euh, pour moi, ça c'est très important, cette pluridisciplinarité dans l'équipe et de, de pouvoir mutuellement progresser. Puis après, euh, le médecin croule sur les demandes. Il y a, Vous avez énormément, énormément de boulot. Du coup, je pense que si on peut aussi aider et puis avoir apporté une petite aide sur le terrain, parce que ce n'est pas évident pour vous de vous détacher aussi avec toute cette multitude d'entretiens de, et de rendez-vous, reprises, pré-reprises, etc. Et du coup, voilà, ça permet aussi d'aider et puis, euh, et puis ben, de, de faire un petit descriptif des activités de terrain. En plus, dans notre équipe, on a mis en place une sorte de, de, de synergie que j'aime bien. C'est vrai que dans les actions au milieu de travail. Euh, il arrive allez, à 90% du temps, sauf étude très spéciale, très spécifique et simple, mais que j'envoie simultanément dans une entreprise, ma conseillère en prévention et mon infirmière. Ce qui permet d'avoir, dans l'étude de poste ou de la réalisation de la fiche d'entreprise ou de la réponse à une problématique soulevée par l'entreprise, d'avoir un regard dual et d'avoir l'approche technique et l'approche médicale en même temps.